de la question du genre par la psychanalyse n'a rien à voir avec l'approche de la question du genre par la sociologie. Euh, D'abord parce qu'en psychanalyse, on n'emploie pas exactement le terme de genre d'ailleurs, mais si, si, si on, on doit l'employer, euh, on n'aborde pas du tout la question du genre en psychanalyse comme une norme. Euh, C'est-à-dire que ce qui m'a intéressée, c'est finalement de me poser la question, euh, à partir de ce que les études de genre euh, renvoient à la psychanalyse, me poser la question de savoir, mais alors, comment est-ce que la psychanalyse aborde la question du genre et pourquoi est-ce que pour nous, euh, le rapport euh, au fait de, de se définir comme homme ou comme femme euh, ne peut pas simplement se penser comme l'assujettissement à une norme Parce que finalement, du côté... Euh, des études de genre, euh, il, il y a cette idée que, euh, cette idée qui se justifie tout à fait, parce que la, la souffrance par rapport aux normes de genre euh, doit être reconnue, mais il y a cette idée que le genre est avant tout une norme, euh, et une norme qui finalement euh, représente plutôt une prison euh, pour le sujet, euh, une norme finalement qui, qui sépare le, le sujet de lui-même, si tant est qu'on se réfère encore à, à la notion de sujet. Alors qu'en euh, psychanalyse, il est vrai qu'on ne renonce pas euh, à, ce, disons, à ces, ces signifiants d'hommes et de femmes, mais, mais ça ne veut pas dire pour autant que la psychanalyse soit la gardienne des normes de genre, comme euh, la soupçonne euh, de l'être, euh, notamment les études de genre, qui souvent accusent la psychanalyse euh, d'être la gardienne de, des, des traditions et des normes de genre. On trouve un petit peu ça chez, par exemple, euh, Monique Wittig, qui, qui voit dans la psychanalyse ce qu'elle appelle une pensée « straight euh, »,« straight » pour le dire plus joliment, et euh, avec le bon accent, et donc c'est-à-dire finalement une pensée qui serait nécessairement euh, euh, soucieuse de défendre ce qu'elle ce qu appellerait euh, l'hétérosexualité obligatoire. Bon. Alors moi, ce que j'ai voulu montrer dans mon livre euh, « L'être et le genre, homme-femme après Lacan », c'est justement qu'après le passage de Lacan, après ce que Lacan nous a appris, euh, il n'est plus du tout question euh, de se référer euh, euh, disons à la question « Qu'est-ce qu'être un homme Qu'est-ce qu'être une femme ?» simplement euh, en pensant qu'il s'agit là de normes. En fait, pour Lacan, euh, justement, ce qui a intéressé Lacan, et c'est ça qui est très particulier, on voit que le point de départ de Lacan n'est pas du tout le même que celui de Judith Butler, ce qui a intéressé Lacan, c'est pas tant les normes, mais au contraire, ce qui excède les normes, ce qui est hors normes, ce à quoi les normes ne peuvent pas répondre. Et précisément, en psychanalyse, les questions du genre, d'être homme ou d'être femme, c'est plutôt ce qui confronte un sujet à ce qui excède les normes. C'est-à-dire que les normes sociales, bien sûr, elles existent, mais elles ne répondent pas pour nous euh, intimement, disons, du point de vue de notre histoire singulière. Elles ne, elles ne nous donnent pas une réponse à la question comment être un homme ou comment être une femme. Et donc, euh, ce qui m'a intéressé, voilà, c'est d'essayer de démontrer ça simplement et de montrer finalement ce que veut dire de se poser la question, par exemple, de la féminité, en partant du fait plutôt que la féminité renvoyée à un excès par rapport au, aux normes de genre pour Lacan, c'est-à-dire plutôt à une impossibilité finalement à se ranger véritablement derrière des normes ou derrière une loi, parce que c'est plutôt ça qui intéresse Lacan dans la féminité, c'est-à-dire tout ce qui est euh, hubris, pour, pour, pour le dire avec un terme euh, de, de la tragédie grecque, voilà tout ce qui est en excès euh, chez le féminin et qui fait que justement, euh, être une femme euh, ou, ou, disons, se questionner sur ce qu'être une femme euh, dans l'expérience d'une analyse, parce qu'il ne s'agit pas que de théorie, c'est plutôt être confronté à une forme d'inquiétante étrangeté qui fait que euh, un sujet peut se sentir justement, euh, disons, euh, euh, en, en décalage par rapport aux normes existantes et finalement un peu déboussolé parce que ne trouvant pas de réponse euh, dans les normes existantes. Donc moi, j'ai bon dit homme-femme après Lacan, donc j'ai voulu m'appuyer non pas sur, euh, disons pas seulement sur les grands cas de la psychanalyse qui sont déjà connus ou qui ont pu être critiqués, les cas de Freud, mais j'ai voulu m'appuyer sur euh, des figures de femmes notamment, mais aussi d'hommes, euh, des figures contemporaines, pour montrer que finalement la psychanalyse, euh, elle n'apportait pas, elle n'apporte pas, si vous voulez, de, de réponse euh, générale. On ne peut comprendre ce que signifie euh, de rencontrer la question de son genre euh, qu'à l'échelle euh, d'un être singulier, voilà. pas au niveau des, des normes sociales, c'est pas du tout la même approche. Donc par exemple, bon, moi je me suis euh, amusée euh, avec le dernier film de Woody Allen, Blue Jasmine, parce que justement je trouve que c'est un, un film très intéressant sur la question de la féminité et des stéréotypes, parce que les stéréotypes c'est ce que dénoncent les études de genre dans le, le rapport euh, justement à l'être femme, et là on a vraiment un personnage féminin qui au départ est présentée par Woody Allen comme une femme extrêmement stéréotypée, euh, qui ne se définit que par rapport aux grandes marques, par rapport à tous les attributs, disons, que la, la, la société capitaliste peut euh, apporter à une femme qui veut se définir comme ça, comme... Euh, disons euh, euh, à, voilà, à partir de, de, de ces signes extérieurs de richesse qui sont en même temps des stéréotypes et qui, qui feraient d'elle euh, une image, en quelque sorte, de, de, de ce qu'elle se représente comme euh, équivalent en fait d'être une femme. Et finalement, ce que nous montre Woody Allen dans le parcours de cette Jasmine jouée par Kate Blanchett, c'est plutôt que le moment où quelque chose de sa féminité émerge, c'est pas tant au moment où elle colle le plus au stéréotype, c'est le moment justement où quelque chose d'un acte qui est proche de, de, de la folie, hein, quelque chose qui, qui va la déposséder totalement de son être et de tout, toute la sphère de l'avoir, c'est à ce moment-là que quelque chose de sa féminité émerge. C'est-à-dire au moment où euh, son mari, euh, l'homme d'affaires, euh, est cet escroc euh, new-yorkais qui nous est présenté par Woody Allen comme vrai, cet homme sans scrupules qui fonde toute sa fortune sur le fait d'escroquer de, de, de, euh, euh, les autres. Finalement, c'est au moment où il lui, lui annonce qu'il la quitte, quelque, quelque chose bascule pour elle, il lui dit « mais ne t'inquiète pas, tu, tu auras tout ce que tu veux, tu vas garder la maison, tu vas garder les biens, tu vas garder les richesses ». Et elle, finalement, ce n'est pas ça qui l'intéresse, ce n'est pas tous ces stéréotypes, ce n'est pas cette vie-là Finalement, il y a quelque chose au-delà de tout ça qui va primer pour elle et qui en même temps la plonge dans une situation d'égarement, hein, qui fait que euh, elle le dénonce à la CIA, mais en le dénonçant à la CIA, elle se retrouve elle-même euh, privée de tout. Elle se retrouve euh, tôt, dans un dénuement extrême. Voilà. Et, euh, et ben, pour Lacan, la question de la féminité, elle s'aborde plutôt par là, hein, par rapport à cet acte qui peut conduire une femme à s'éprouver dans, dans, dans, dans, dans un dénuement qui est justement par-delà toute norme.